Bonjour, comment ça va Salut Lucas, ça va très bien Bon, alors on Et se retrouve. Bah, moi ça va super aussi. <rire> on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que ce qu'on apprend à l'école est utile pour la vie mmh, tu Vaste, sujet. Une <rire> Vaste sujet. Vaste sujet, ouais très très vaste sujet. <rire> Donc alors, toi qui as terminé l'école mmh. puis un moment, qui a eu des expériences professionnelles, est-ce que tu peux déjà nous dire sur ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a servi, qu'est-ce qui t'a pas servi, quelles sont les choses où peut-être tu aurais dû plus écouter en cours, où tu t'es dit c'est inutile et inversement des trucs que tu as peut-être beaucoup travaillé et finalement ça t'a pas servi. Ok. Alors euh, déjà, euh, on va définir le mot utile. D'accord. Euh, utile... Pour moi, en tout cas, c'est euh, j'apprends et je m'en sers tel que c'est euh, dans la vie euh, de tous les jours. Mmh. Alors si c'est cette définition-là, euh, pas vraiment. Ce que j'avais appris à l'école, je ne m'en servais pas euh, dans ma vie euh, professionnelle. Voilà. Okay. Mais, euh, mais utile veut dire aussi, à une autre définition aussi, c'est le le chemin le, le, le cheminement qu'on peut faire dans la, dans la tête. Mm -hmm. Et ça, l'école a été utile. Okay. Pas forcément les connaissances que j'ai appris à l'école qui, qui ont été utiles, mais l'école elle-même a été utile. C'est-à-dire okay. que j'étais passionnée par certains professeurs intervenants, mm -hmm. j'ai trouvé ça super et donc j'ai pu apprendre de, de ça. Et ensuite, l'appliquer, euh, la méthodologie en tout cas dans la vie réelle. Oui. Pas, pas le, pas pas le contenu, les... ouais, mais pas la façon contenu. dont ils l'apprennent. Et... Parce que oui, il y a parfois des profs comme ça qui sont passionnants, qui ont des méthodes d'apprentissage bien à eux, et on peut s'en imprégner dans la vie professionnelle Donc. derrière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le rôle que je veux jouer euh, aussi euh, dans ça parce que les connaissances aujourd'hui, on les trouve dans beaucoup de choses. Mmh. Il, y a, dans, il y a des superbes livres, il y a, il y a YouTube, il y a, il y a plein d'académies euh, en ligne, il y a, mmh. il y a Google euh, en tout cas. Et du coup, il y a plein de connaissances qui sont déjà disponibles. Mmh. Mais ce, ce qui est vraiment précieux dans l'école, mmh. c'est qu'on on a, grâce aux différents intervenants qui ont utilisé justement ces, ces, ces choses-là de manière différente et qui ont donné des résultats différents, et bien on peut apprendre d'eux, en tout cas, de, de l'expérience comment ils s'en sont servis etc., etc et si on voit que la tendance est euh, la même chose mm -hmm. et on se dit que voilà ça c'est un chemin qui marche c'est pas la peine de refaire Rome euh, enfin je veux dire quand oui. ça marche on reproduit et euh, voilà même si on, on, on va faire des adaptations mais euh, ça c'est euh, c'est vraiment utile donc euh, l'école est utile mm -hmm. euh, pour faire des rencontres pour faire des réseaux pour euh, pour aller apprendre vraiment des intervenants mais par contre euh, toutes les connaissances qu'on apprend à l'école n'est pas forcément tout de suite utile. La preuve, il n'y a pas une formation qui correspond à un, une seule tâche, oui. en fait. Donc, euh, même commerciale, euh, on apprend le droit, euh, le, la négo, la vente, le commerce, les fondamentaux de l'entreprise, etc. Mais dans la vie de tous les jours, on ne va pas se servir de toutes les matières. Mmh, mais le bon. fait d'avoir eu cette formation-là à l'école et d'avoir eu ces échanges aussi bien avec les copains, camarades avec les, les le corps enseignant, euh, ben ça, c'est utile. Hein. Mmh. Est-ce que tu as des profs qui t'ont marqué par leur façon d'apprendre ou leur méthodologie Alors forcément, tu n'as peut-être pas recopié la façon dont ils avaient euh, mmh. d'enseigner, mais un prof comme ça dans ta scolarité qui t'a marqué euh, Alors. Moi, je n'ai pas eu... Enfin, à l'époque où je, je faisais engrésir... Je, je suis jeune. <rire> je ne suis pas si vieille. Mais euh, même une dizaine d'années en arrière, il euh, n'y avait pas autant d'intervenants professionnels. D'accord. Donc, euh, c'était vraiment des profs de l'université. Et, et, et voilà. Donc, moi, il y a... En tout cas, je ne vais pas répondre à la question qu'est-ce qui m'a marquée par le positif. En tout cas... Je sais qu'il y a un prof, en tout cas à, à, au lycée, mm -hmm. par son enseignement, m'a dégoûté des mathématiques. Voilà, D'accord. Ça, alors là, ça, j'adorais quand même. J'aime beaucoup les maths, même si je suis pas non plus euh, mm -hmm. la, la, la reine des maths. Euh, mais j'ai toujours eu des profs qui ont, c'était ludique. Voilà, on fait des calculs, on arrive, et comme c'est une science exacte. Euh, on a toujours raison. Enfin, ouais, juste on arrive... ou faux, mais il n'y avait pas de, faux, y a, y a pas de... Entremis, pas entre C'est pas du français de... philo. Exactement, c'est pas du français philo. Mais alors, lui, il m'a complètement dégoûté des, des mathématiques parce qu'il était que comme ça, il n'expliquait pas. C'est dans son explication, si tu pas compris, mais tant pis pour toi. Mmh, Et ça, euh, voilà, ça, ça m'a vraiment marqué dans, mmh. le, dans le mauvais sens du terme parce que je me souviens que. Je pense ça a que fait une rupture. Ça m'a ça complètement coupé de ça, alors que c'est toujours intéressant la matière. Les maths, c'est toujours intéressant, mais lui, il m'a carrément coupé l'appétit sur, sur tout ça. Et donc, euh, oui, je pense que c'est euh, hum, à double tranchant, en fait. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir des intervenants professionnels à l'école. Mm -hmm. Et bah du coup, c'est quand même plus passionnant. C'est des gens qui ont travaillé en entreprise, c'est des gens qui ont peut-être voyagé, c'est des gens qui ont échoué qui mmh. se sont relevés, etc. Et qui expliquent pourquoi ils ont échoué pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et c'est génial. Mais après, encore une fois, l'apprentissage, tout dépend de, de vous, en fait. Mmh. Et, et moi aussi, j'apprends. Euh, C'est-à-dire qu'il faut être curieux, quoi. Donc, euh, si euh, un intervenant arrive, elle présente ce qu'elle a présenté, elle fait sa formation. Si on n'est pas curieux, et puis on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Mmh. Donc, euh, moi, je, je, je conseille à tout le monde d'être ouvert, en tout cas, euh, à mmh. la discussion et à poser des questions. Oui, c'est toujours ce que disent les, les professeurs de manière générale, et, et même, enfin, il faut être curieux, poser les questions comme tu dis, parce que c'est en posant des, des questions derrière que ça peut ouvrir des portes et des opportunités, et, et ouvrir. Donc personnellement, oui, concernant le sujet euh, utile pour la vie, c'est vrai que pour avoir fait euh, trois ans de prépa scientifique, je me dis qu'il y a beaucoup de choses très théoriques qu'on a pu voir assez poussées, qui ne me serviront pas au quotidien, mais parce que j'ai décidé aussi au fur et à mesure de, de changer euh, l'orientation, plus me, de, me diriger sur du commerce, vente, négociation, etc. Mmh, mmh. Et c'est vrai que pour y avoir été en prépa scientifique généraliste, il euh, y a des trucs très très abstraits qui sont appris aux étudiants mmh. mais c'est aussi d'un autre côté pour faire la différence au concours mmh. c'est à dire qu'ils ont besoin de faire la différence, donc comme tout le monde a un peu comme en passesse etc, quand les gens deviennent trop forts entre guillemets parce qu'ils travaillent mmh. trop, mmh. ils sont obligés de monter de niveau, complexifier, complexifier comme on a pu dire dans une précédente vidéo avec le, le niveau d'études, bac plus 3, bac plus 5 pour mmh. par exemple faire de l'assistanat Exactement, mais euh, après il euh, y a la moule qui est l'éducation, on ne peut pas faire de spécificité ou trop d'écart mmh. dans l'éducation euh, normale parce que euh, c'est égalitaire, donc euh, tout oui. le monde a le même accès en tout cas euh, en France. Mmh. Euh, je, je, je parle et du coup euh, la sortie elle est forcément pas pareil puisque chaque individu est unique mmh. donc euh, on a tous des, des, des zones de génie par là et des zones de lacunes par là donc euh, c'est à tout le monde en tout cas d'y de, de, de, réussir quoi puisque le, le, le modèle est le même. Mmh. Voilà. Donc, ça, ça énerve beaucoup de personnes parce que si le modèle il est carré, euh, oui. moi je suis, euh, je suis bah, losange, ça rentre pas. Quoi. Oui. Il y a certains angles qui vont pas rentrer. Et pareil, si on est un rond, on, on ressent un vide, ou etc. Mais pour juger, en tout cas, et c'est ce que fonctionne l'entreprise, ils peuvent pas avoir plein de formes différentes parce que mmh. c'est impossible à manager. Mmh. Donc, euh, ils sont obligés de faire des. de faire des des choix, du formatage comme ça. et de, Du formatage. Voilà. De dire, vous devez euh, tout maîtriser et au final, il y a peut-être qu'une partie qui sert, mais c'est pour que tout le monde se retrouve sur des bases égalitaires et que chacun puisse derrière bah, mmh. apporter son, son petit plus sur la compétence où on lui dira, ben bah voilà, vous avez tous le même panel de compétences, la même trousse à outils mais toi tu vas utiliser le tournevis, toi le marteau toi le machin, mmh. plutôt que de se dire chacun apprend ce qu'il veut et s'il lui manque un outil bah, il va falloir lui apprendre et l'entreprise perd du temps entre guillemets. Exactement parce qu'en fait le, le point final par mmh. exemple pour les étudiants ingénieurs ingénieur, un ingénieur doit avoir cette boîte à outils voilà Dans cette boîte à outils, il faut qu'il ait le marteau, il faut qu'il ait le cutter, il faut qu'il ait tout ça. et ben, On définit d'abord euh, l'arrivée, mm -hmm. et ensuite, ben, pendant toute la période de la prépa plus euh, les écoles, et ben, on fait tout pour qu'il ait qu il ça à la fin de, de outils, la sortie. Ouais. Voilà, c'est ça. Sa trousse à outils est définie avec l'entreprise, avec les besoins de l'entreprise. Si ça, ça ne change pas, ben, l'éducation ne changera pas. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, dans ce parcours-là, peut-être que euh, ben, la personne qui a sa trousse à outils ingénieur, il veut partir en commerce. Ah ben là, c'est pas du tout la même. Donc en fait, il faut avoir un crayon, un donc c'est pas du tout les mêmes outils. Oui, c'est sûr. Et, euh, mais c'est dans la vie est une est une vraie adaptation. C'est pour ça qu'elle est qu'elle est belle. Oui, chaque domaine a besoin de ça. Se trouve ses outil Exactement. spécifique. Donc très euh, spécifique. En fonction, on adapte et on peut trouver un métier après à la fin qui, si on a fait, on a vraiment choisi nos études de manière active, nous convient et nous permet ensuite d'être épanoui dans ce qu'on fait. Exactement. Voilà quelque chose à rajouter sur le sujet ou on a terminé peut-être une idée qui te vient euh, ouais une idée qui me vient c'est que en fait on croit en tout cas moi j'ai cru mm -hmm. quand euh, j'étais euh, beaucoup plus jeune qu'une fois que j'ai terminé master 2, c'était terminé les études euh, et on que je plus. veux plus rentrer voilà mm. et qu'on apprend plus euh, j'ai dit stop les études etc et ben ça c'était une erreur donc euh, je partage aujourd'hui avec euh, ceux et celles qui nous regardent il faut toujours apprendre dans mm. la vie parce que c'est comme un ordinateur, il, il, on a des mises à jour, et ben, l'humain c'est pareil. Donc en fait, même quand on est dans l'entreprise, c'est ce qu'on on appelle plus ça les études, on appelle ça de la formation continue. Mm -hmm. Et ben pourquoi pas formation et formation continue Parce qu'en fait c'est continu. Et ça c'est une richesse énorme. Donc on ne se ferme pas de porte, parce que dans une vie, aujourd'hui c'est difficile de faire un seul métier. Donc du moment où on veut tourner dans, dans des métiers... Eh ben, il faut avoir des outils différents. Donc, chaque année, on peut se dire ben voilà, Cette année, j'ai envie d'acquérir un outil, deux outils, deux petits, etc. Eh ben, on se définit ça, et puis il faut que l'apprentissage devienne un plaisir. Oui, et qu'on apprenne toute notre vie pour ne pas régresser, et ça maintient l'intellect, et ça stimule toujours comme ça aussi. Ouais. Mais moi, j'ai mis du temps à comprendre, et donc euh, j'espère qu'aujourd'hui, avec ce partage, bah, les, euh, les, les, les personnes qui, qui se demandent est-ce que euh, mes études, ma vie d'apprentissage va se terminer, s'arrête au bac plus 5, machin ben non, en fait et c'est très intéressant après puisque vous aurez, le, enfin, vous aurez le choix de choisir ce que vous aimez d'apprendre mm. et, euh, et ça c'est tout simplement magnifique mm. très belle morale pour terminer en attendant, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt